Gloire à Dieu pour, pour ce dimanche. Après avoir resté sur la ligne pendant plusieurs semaines, Dieu nous a fait grâce et s'est retrouvé encore dans sa maison. Surtout que nous sommes tous à bonne santé et nous glorifions noms de l'éternel. Vous savez, nous rendons grâce à Dieu chaque heure, chaque minute, chaque seconde et chaque jour. Parce que Dieu fait tellement de bonnes choses dans nos vies et nous sommes obligés de lui dire merci à chaque fois. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on avait préféré de démarrer notre culte. On a besoin de rester dans la communion fraternelle. On a besoin de prier ensemble. On a besoin d'être dans la maison des dieux, parce que cela est là très important. Nous allons écouter le message et nous allons passer à la table du Seigneur, bien sûr pour ceux qui, ont, ceux qui sont déjà baptisés. Et nous allons aussi prendre le temps de prier Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand j'appelle le pasteur aimé, nous acclamons pour le maître de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je vous prie, Saint d'Israël, Papa, Malam nous avons la présence Éternel, au grand Dieu, peuple les de se faire. Parce que pas une nous remettre mon Exhortation aux paroles aux hommes et édifier via mon Nous Nous avons Amen. Amen. Amen. Je Merci. Pour la présence Je Ce qui est France, c'est qui vient parce que Amen. Amen. Bien. Mais nous avons dit ça, l'église, est très important. À chaque fois, nous, en tant que serviteurs de Dieu, de avons dit, nous avons non nous avons dit, nous bonne nouvelle, nous avons dit, nous avons dit, nous nous nous bien informés, puisque nous avons la responsabilité de nous faire, nous avons Amen. Amen. Il y a des recherches, des informations, des babilons, des l'Église Et il y a des responsabilité pour porter des informations, des nouvelles, des notices, et pas peuple de Dieu. Alors, dans la citation de ce que nous avons passé. Nous, ah, oui. nous, nous, nous avons une église a été église. La tout s'est dérangé, mais là, c'est dérangé. Pourquoi puisque la planète Terre, tu vivre la conséquence, il y a la planète il y a une pile, mais en tant qu'Église de Dieu, as assurance il y a une élocution. Amen. Amen. Amen. Amen. très Amen. Amen. Amen. Amen. à Amen. Amen. Amen. Amen. Ou bien, devant, bah, euh, bah pareil, il y a un peu de internet, il y a un il a un mon ça. peut-être un peu de temps, il y a un peu a un peu de temps, il y a un de a n'a dans le premier siècle, il y a l'église, où il y a un nouvel mouvement, le mouvement Sika, et il y a un parc judaïsme, na ba religion, il ba un mouvement, et il y avant Jésus. Alors, on y a surtout, quand on dit évangile à Jésus, il y a Le monde, et vivre une période, où il y grave, grave, où il y a un écapé, après l'enlèvement à Jésus, les disciples vivront à qui moment où ils ont perdu persécution. Amen. Après les disciples, quand la Bible est déjà clôturé, ils ont le moment sous difficile sont difficiles, l'Église vivra qui. Mais le moment où ils ont très grave, quand même dans l'histoire, c'est que ça ne que jamais, il n'y a pas d'inquisition. Dans la sœur, il y a une il y moment d'inquisition, et il y a très sérieux pour les gens Donc l'église a déjà préparé que une étape difficile, pendant où, Donc, thinks, mira, fois, الصene, -ce que ce préparé moralement, spirituellement, dans moment où vous avez étape très difficile, vous avez toujours confessé comme vous avez Est-ce que vous avez dit? Amen. Amen. Pourquoi puisque le christianisme est passé par un moment difficile, quand on a moment d'inquisition, il y a moment où l'église catholique a dominé le monde. ce qui est dans le monde, la religion est là. a un moment où mais l'église catholique qui a une obligation il faut dire que la religion est une opinion, surtout faut que ça se mette dans l'église catholique comme l'église universelle. Alors, il y a un moment où il y a un moment très difficile. Pourquoi Parce qu'il y a un chrétien. On ne comprendre pas que non le christianisme, est une religion une vie. Il y a un de vie. Oye, on zamba zopé liberté na l'humanité. Alléluia. Amen. Alors quand même à ta Christ est un na formule. Ya a église, oh, ah, comme mais la bonne nouvelle na moquilly. Ah mais mais obligation t'eh. Attali sa qui bat nzamba solo. Soit ta monté ma monte montune à Est-ce que vous Amen. avez? Mais par religion, guerre, par religieuse, ah qui monte lingaki à présenter religion, une des autres, les meilleures religions où ils ont une relation ensemble. Mais nous, dans le christianisme, nous avons prêché la religion et nous, nous avons prêché, pardon, Christ ressuscité. Mm -hmm. Tout à l'heure, il s'agit Alléluia. Pourquoi? puisque que tu es avez dit que dans l'eau, ils ont la religion de mon côté. Ils ont l'église église de mon côté. Et puis, ça m'a mis à côté de moi, c'est mes anacombo, mes anacombo, mes anacombo, mes anacombo, mes anacombo, mes anacombo, mes à mes anacombo, mes anacombo, mes anacombo, mes anacombo, mes anacombo, mes à Ba kanyo ba singa, ba tseyo, ba zo ba mousa, yo mwotyo na se, ozo zika male, male. Ba batu na si, odon ki, ba misu bakati ba ba niko togolo misu, matu, yon fo kou faliwa moko ya sufrans, ou kwa pwis koni, kwa abandonne religion, no ponoko Na estade, grande estade arom, ba okanga batu. Batiye pino na kati start, ba ba lion, amen. amen. O ba ba lala la nzala, ba ukota baundi kulia pekuboma ba. Pekubo ba. Monde o tozo vivu, soki bato ba ya kia visho ba, ba kieni na ba desem, troyem siecle, ba rubiki tozo manamuki le ruba biki la visho historia ya leveni ma ba wafuraki na monde. o biso tozo kaledo na corona zamara. Nous sommes tous ensemble qui n'a pas tous les plus plus. Les plus plus. Alléluia. Alors, nous avons des verbes à citation que le qui est obligé à la religion où est Mais ce Seigneur est bien préparé, bien préparé. Alléluia. mais pourquoi. Saint-Esprit-Poussé n'est pas très important. Le monde est passé dans une, une, une histoire très difficile, très difficile. Dans mon avis, il y a l'émotionné dans tous les autres qui ont la Et dans l'ensemble, il y a l'émotionné. Donc, il faut savoir qu'il y a l'émotionné dans les créateurs. Amen. Nous avons écrit un message à dimanche passé en ligne. Nous avons écrit un message ensemble en ligne dimanche passé. Papa, Donc, la famille, a nous avons tous la journée Nous dit, à Saint -Saint. la guitare. Nous avons la Nous sommes tous Nous Nous Nous les samarites, les religions, non. Le christianisme, est mode de vie. Ils un modèle de vie. à ont un mode de vie. au un caractère, ils méthode, de vivre dans un mode de vie. un caractère, une méthode, manière de vivre dans le monde. Ils ont partout. va comprendre que dans le monde. Ils chrétien, alléluia, Amen. donc prière Message, pourquoi Puisque nous les chrétiens, nous nous devant l'éternel, la prière, dit, nous avons dit, devant l'Éternel divin. nous avons dit, nous avons Oh. Si Mais so tout n'est pas ensemble pour remercier, pas bien fait. Alléluia. Amen. nous avons prières, des résultats, pas Et ans, de tu as tu as tu as Tu as la jeune, tu as pris, tu as pris, tu as pris, tu as pris, tu as prié, tu as pris, tu as tu as prié tu as tu as tu as tu as tu as Alléluia Amen. Mais entre ta es Elle est la seule Elle l'unique leader O ayéna kombo yanzambe Apessa la promesse Maoma yaki Yaki na kombo yanzambe Moïza yaki na kombo yanzambe Kimbango yaki na kombo yanzambe Bato nyo sotou au na autoyebi Na autoyebi teba yaki konba prophète na kombo yanzambe Bazankina badet Tito bandimi o oh, bandimi laka Message, n'a Bango. Alléluia. Mais si vous avez sans promesse, vous avez Ba promesse. Alléluia. Mais je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Vous avez mais vous avez une promesse. Vous A Vous avez une promesse. Vous avez Vous avez une promesse. Vous promesse. Abi Vous Nako sala yango, ezaba promesse Ala mi nakeyi kongongi bo Selabino esika, me nako zonga Koyako zwa bino, bonabino pe Boke mbe tounbozala Esika onga nako Alléluia. Amen. Nyonso ezaba promesse Asuki bongo bi na pesa bino la vie éternelle. Nako pesa bino, ni priorité Yako lia fruit Ya vie Na paradis papa nangaye je ne sais pas si na mobali. fait un de pas un peu de choses. Je ne sais pas si Je ne sais pas si vous avez fait des choses. Je ne sais pas Je il y a 21e siècle, il y a 20e siècle. Il y a une division, guerre dans quatre églises. Pourquoi Puisque ton monde si marque il y a l'idée principale principal il y a as dit Yeshua tu Amen. Église que tu as on a posé et pas inavantou vu que bah tu pa vas -so au cinq ans merci merci on est au et pas une zame alléluia Amen. mais quand on a posé bah actuellement y a ma et pas soyez sûr que ma bonne délire bah tout le la batteuse a qui va précipiter départ nanda vanati kamokili y a un moment où tu m'as souhaité la maman ma madame Rakouf Rakoufie bah pourquoi puisque vous qui un problème on a tout. christianisme est sa vie. On a tous ensemble, tous ensemble. On a tous ensemble. que tous On a tous que tous ensemble. les a tous ensemble. a tous ont <their> oh, mm -hmm. but mm -hmm. we going to be able to say, "Hallelujah." Totally. But <their> in a moment, going to be able to say, "My people Now, we going to be able to say, "My brothers and going to be able to going to be able to going to be able to c'est ça où est la vie chrétienne. Autant temps, a la bandade qui est ensemble. Il y a l'église. Il y a les gens qui sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Mwana mwana yimi memwana ni na ye Nan ate nakuta ni na ndekono yebindiko na wati wati kuna na kuti azumela sigaretti tanga moninga aji aji roboko na pochisa kimwana ye ba ke azaki na sigaretti soka naonga pe nazwieli solo monayi sigaretti bandiko tumba ye tse tumbie proche monazi ki pendant que moi je suis consolé, mais tant que la mère a consolé, a consolé. Elle a consolé. Alléluia. C'est ça l'église. a consolé. famille. Dans consolé. Elle a consolé. a a y a tout le monde a dit que l'église est belle et on a pasteur guilain, pas Pasteur pas de frère dans papie. Pourquoi Bolingo n'est pas C'est que frère ne peut pas pasteur à voyez le lénine à, hum. à cause du pasteur. Alléluia. Donc le lénine à pas du pasteur, à convaincre mon thème pasteur, à cause de la catastrophe à mon thème à pasteur, le pasteur a été pris qu'un Est-ce que vous, vous comprenez? Amen. Donc, aujourd'hui, je suis un femme qui a fait ça. Il ne s'est pas passé si je ne comprends pas comment on va fait ça. Il ne pas abandonner le pasteur. Donc, niveau oui. y a relation Oyo, et ça passe. Y a moué l'eau, et soubé dans l'église. Boza soude, boza imi, naba acte. Nakondi maté, pasteur amon. Frère papi a zangé l'eau. Bon, ma zang a osala acte. Acte, y a os pasteur a osala. Eza prier y a une tex session, on a osungali botoye. Bozo nanana malam. très important. Mon église, tant osa soude, hein doba oba wando ya bazo kamama meso toza suri keba oba wando ya tali akimiake na isopeba otoza ato wando kendi eblize za vi oba wando ya vivretu, o vivretu vivret. vivret ambiyansi moko wa maram se sa l'eglize omara mga, siko eblize amare te wana na oyen sabino ezaseka na yebisa mwana na moko na zaki na sitasyon moko grave na soli na madam, madama ayebisa mwana no? Senga, sije de prière enga bana lonyo soto mm. na yo ki kwani za concerne mais si bitamunga na siri sikosola na eloni na saraki na tali na bana lonyo soto mwa na nini alinga kangga koleka nenga na lingaka yi na zoba bana eglise hein mm. na tombe na frère moko azali pasa. Donc, que Si j'ai des prières, je ne pas si je suis un ami à Est-ce que vous avez des gens qui si été fait pour que les nous avons pas ça la carte. Pourquoi puisque la prière Na très importante pour nous? Amen. Il y a une église, pardon. Tout le monde est fort, Wana. Yako y a zo problème. Il y a une image en Zambé. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Azana a 10 euros. Frère papi a 10 euros. Pasteur a 10 euros Pasteur a 10 euros. peut Papa, a problème. a a a a est-ce vous de l'eau est-ce que na ya mm -hmm. mm -hmm. fray, papi, a attitude de a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il un peu de Si Si so, on a parole de connaissance, ça bon, limo, esake, bino, ba, n'a va pas prophétie. Et ça pa, passe, so, no, si on a okay, passé tout ça, ça passe, on ça papa. Donc, c'est ça, que surtout dans l'église. Si on comprend le notre tâteau à comprendre, et pas à papa, nous avons l'église. Merci, Binoke, l'a béni. Est-ce que tu as bien Amen. Nous avons la vie, non la prière où ils ont acte Nous avons le la Papa, lecteur. Papa, Migo. Il a un livre la pour qui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 Amen. Papa, en attendant, vous fendez je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je selon vous volonté. Mais, toujours vous dire, dit je vous je je Apôtre, à ce que ma dans la Bible, quand je na dit, et ça va être très important. très important dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis à ce moment pour la prière, demande. Donc à chaque fois la a quatre écrits, dans la traduction française, il a une « demande » et Papa, ça a une « prière ». Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, dans deux passages au Tanguy, na un Jean, Jean Azorobake, tant que tu as prié, tant que tu prié, à s'exprimer, na demande. demandé. tant que tu as prié, Tozan to no, a condiment qui a kabiso. Ka biso. Zam. Amen. Donc tant que présence ensemble, frère, vouloir ou pas, et l'autre vous faut que vous soyez, non, zambe Ayokaka, biso na oyo nyoso tolobaka na koyo nyoso to, to sengakai. Mm -hmm. Amen. Alléluia. Amen. Asuki mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ce qui est le cas, c'est que a gens qui ont mais tant que pas, vous avez dit, vous avez mm -hmm. dit, vous vous avez vous avez vous avez dit, vous vous vous avez dit, vous demand, demand. Na est-ce que tu as dit? Alors, tant que ça, il y a demande. demandes. Nous tous dit que nous avons la que nous avons dit que nous nous avons dit que dit que nous nous que que que nous avons Demande. que nous avons demande nous on a, euh, l'autorité à mokaba d'imagorer ça, on a qu'on va la côté ça, la demande. Alléluia. Donc, exact que les gens en agit vont signer, les gens les opèrent ça mais Donc, il faut être soi tant pour l'ennemi, puisque il faut pas étudier dossier n'anga. Est-ce que besoin comprendre n'anga? Donc, il faut pas soi tant pour étudier dossier n'anga. Pendant que vous avez étudié dossier, vous avez obligé de vous poser la question de vous. Vous avez que vous avez dit que que vous que que que il que que y a contrôlé Quand même, citation selon logique, c'est impossible citation donc c'est mal. Mais nous ne demandons pas à ensemble. Nous a contrôlé contrôle à Nous un très important. Il est très important nous avons échappé à Est-ce que vous Amen. Donc est nous avons à a au si demande à l'IKAMO et fait jaune, orange, et rouge, va et a. Mais nous avons contrôle Quand même Mais nous avons un nous avons un contrôle à l'Agnès. Nous avons un contrôle à Nous avons un contrôle à Nous Nous avons un Nous il y a suivi, demande. procès qui Au moins, a découragement. Il y a un Donc, il y a un échec est ce que vous entendez? Il y a un cinéma qui un architecte de vie. Donc yo botou na vin ayo kwa kwis te nzamba pesi yo wana. Amen. Donc tant que zo bey Dieu de l'univers, donc mokilou nzamba sa ici une monde, nature, nzamba za na katia nature. nature, nature. Alléluia. Amen. Voilà n'angeza très important. Alors, apporte à l'audito tant que zo ya ko sa la demande d'une Dieu so azo yo ka ce qui est intéressant, c'est que les gens ont été intéressés, mais tant que les gens ont Est-ce que vous avez dit Si vous avez selon sa volonté? Après, avez dit que vous volonté. dit que que nous avons, que est-ce que ma Moïse Il a qui e qui il y a au peuple, il y a Ils ont dépendre des Ils continuent demander Ils ont dépendre de la décision que nous avons. un mois, deux mois pour répondre. Ils ont pas de pas en Dossier, frère Moïse, vous vous mettre à la maison, vous comme vous mettre signé a à la vous pouvez vous mettre à la maison, vous pouvez vous mettre de la maison, vous pouvez la la la demande d'un la la mais reste, et dali, oh Signature n'a même de vos Alors, ce qu'on on est lobby, deux mois, trois mois, moi, n'a-t-il pas toujours dire que tu persévérer, Patience, persévérance, foi en moi, n'est-ce pas que l'homme n'a pas décidé de se gloire ensemble. Né ce pas que l'homme comme il fait comme la réalité. Alléluia. Alors, demandez selon sa volonté. Jacques Ayé, pour le bas, Oui. Nous avons prié. Nous avons rejeté. Nous avons demandé. Pourquoi puisque nous avons demandé, nous avons procédé. Alléluia. Dans l'église, nous avons obligé de nous accrocher à la connaissance. C'est créé au canal ensemble, mais la connaissance à la parole. Et c'est qu'il y a une promesse qu'il y a une promesse qui la promesse. La prière n'est pas ce qui est le sentiment, n'est pas ce qui est la mention, mais tout ça, la prière n'est pas ce qui est la promesse. Nous sommes la promesse. Nous sommes la Alléluia. Amen. Frère Moïse, est-ce que vous allez voir Vous allez Non. Nous sommes la promesse. Papa Miko, Jean 14, 13 à 14. Et c'est le très important. Hein? Et l'église est là où il y a. Vous confiance et pas une l'homme. Vous ta confiance dans la serviteur et dans le campagne. Vous avez pour ça à l'homme. Dans la quatre églises, église corps du Christ. Jean 14, 13 à 14.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 Continue. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Yokasiko changé langage. 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ah, ok, c'est ça. Si vous. 15. Si vous me gardez mes commandements. Amen. Amen. Aux hommes, Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. à ce que nous avons nous avons dit, nous nous avons nous avons nous pas nous avons un principe qui uniquement principe na est principe qui est un principe qui est un principe qui est un principe qui est un a qui est un principe qui est un principe qui est un 24 qui est un principe Nous et tout sommes chrétiens chrétien à l'Église primitive. Donc, prière est jour, qui est le jour. Alléluia. Dans le judaïsme, les gens ne sont pas en bateau. Ils la sont en ne sont pas dans la Ils en ne sont pas dans bateau. Ils Alors, si nous il y a un monde qui présence ensemble dans la R ou a une R a une en dans calendrier, il y a des prières. on a prier a Il y a Bissot dimanche, tous samedi, tous jeudi. Tant dit que mi tous, l'église, il y a un peu de un de il y a un il y a un peu de temps, de temps, il y a je suis en train afin que papa ait Est-ce que vous avez Alors, nous avons nous avons dit que nous que nous que nous avons que nous que dit mais nous avons dit Namoli moni. Alléluia. Esprit les tingi bino aux ali canisuan. Ya y a moto de samoutopon à votre drum babat. puisque mon sengi. Et la volonté na yete. Alléluia. Batu musu souba yélié ori maître. Selon la loi à Moïse. Selon prière tout recommandement Moïse. Moïse et son que soki dieu beaucoup tient moi si na a du terre. Il est écrit dans il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. pas Il a pas de Il n'y a pas de Il n'y a pas de a pas de Il n'y a pas de a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a Il a Il n'y a pas de sa volonté est à Alléluia. Il a un peu Il a un peu de temps. Il y au Au Il y a de Il puissance peut être la diable, peut être la démon, peut être la sorcière, mais non, comment Est-ce que vous êtes, un Donc, c'est que au sein de combo, a nous un ami qui qui a été un ami qui a été un qui a a ce qui a convertir, à la de ce a il y hey, a pas de problème pour qu'il y ait un discours. Il a pas de a pas de problème. il a Vu que vivre. Il disciples. défendre. Mais il y a eu sous l'histoire, il a Si vous avez eu un modèle, vous avez eu Au défendu. il y a un ici. Est-ce qu'on sait pas Alléluia. la prière. Est-ce que vous de au samai, à 5 mai, la question de vinaigre, au pessay, au tcholay, dans ma taille, mon ami papa, l'imbissabango, il y a des salati Et l'autre c'est très important, il y a un moine. Et crise, il faut être capable de comprendre que frère papi, à au mon ami papa, l'imbissay, à éviter, et l'on y a sali pour nous. C'est ça l'Église. non beaucoup d'entre moindre problème à Nous dit a seconde. Nous avons a qu'il seconde. Nous avons dit que nous dit non, nous nous avons dit que nous avons nous dit que nous avons dit que que Diable. Diable, c'est prier. Où est en que de me crier. On est en train de me crier. Nzamba est en train en train Alléluia. Non à aucune. Scandalement dans wasa justice, Ya o a eu un montage semé. Il y a mal récolté. Malgré tout, Mais l'okolo colosse a été moins dans la gamme à B. M'entends bien à quoi défendre, à Amen. C'est pour Amen. Parce qu'on l'a ni offert, souffrir, noki, navinayo. La vie c'est toujours volant. ke a dit quelquefois zandoki. Coban la qui s'est Soit ici, pendant a la Donc, directement, protection. Mais quand vous avez eu mouvement, eu protection Pourquoi eu un loi protection Mais principe, tout ça, c'est la vie, la Alléluia! Première fois dans le ministère dans la vie chrétienne, a préparé qu'il y dans cette églises Dans comme serviteur non, Amen! Et dit donc, il y a des choses qui Noël. a qui Noël. photo. Donc, une que tu une de de inneces, mais pendant que nous sube na présence ensemble dans la prière nous la prière à mais nous qui Puisque nous avons c'est la continuité de pasteur pour que tout monde a été en que message est se Tout le monde a été de se faire. a en Tout le monde a 500 démons de mon anzo, Lui aussi, ça veut pas. Azozozo abino, ne donki. Hé, donc, l'autre, Donc et l'autre. que vous vous vous vous Ils vous que et dépend de vous seben, les personnes. Pasteur Nayou. Courant on Et ça, on a des de de <c supports> ah <mein. c guarantee> <nietre>. fils. <c'rept> <Phase _ exposure> Donc, phase, ma sénani. la phase, phase. est phase, la phase, la phase, la la si on dans la phase de on vivre les Lumières. On vivre le miracles. Mais quand il y a un problème, pa paste, so a a mm. so so um, pas pasteur, on nous de phase de naître. On faire des miracles. On est en des On miracles. On va en On est nous faire des miracles. On nous On est en faire des miracles. On nous On on ne transmettre pour vivre miracle. Et l'on y ça qui pas en découlant. Et il qui est en Mais aussi pour ça. Je suis en découlant. Je suis en découlant. Je suis les découlant. à les le en Je suis Je la et vous bandez il est dans le maison. Est-ce que vous avez besoin Amen. Amen. Tout le monde est placé dans le monde. Nous avons nous que nous que nous avons tu fandi siar volonté na bible saline, yamba na yamba na esuki non zoka pour ma la les habits sont les habits de mon tour de l'objet Les habits les habits de mon tour de Les habits sont les habits de mon tour de l'objet de l'objet de l'objet de Nous de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de les de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de les de l'objet de l'objet de l'objet de Hali ya matita koti wenti. Salite. Aleluya. Hala ya sala kama ambao kamo. Planko umona masona saki. Pona miso wa serviter nae, he. Zama pike lo umogo wa sala mate. Nakati ya egliizi. Bafre msa sani. Ashasa ba, ba mwenye egliizi. Bazongi la vya mwkivi. Siko bamsu wa zaki wa nazongi livya sigareti. Maladi ya zomona sigareti mte kobomayi moussu asongeli masanga zolo baki no masanga a meralaki ya mbyihogomai nata obiso tous huit tayako sala musala na nzambe ta moye koloba na biso to koti prier ba frelo na bazo zongana ba seruana ba zongela biso ni tamoko ya malade pe bazo confessain eglise pasteur ne nazawa nazongela ki masanga tara masalama biso tous huit baki et ezama masanga te parmi biso to yamba ki moko ayaki ndekaga na mystere ya sha na nzambe je très important Et ça très important. Et ce que tu as dit il y a s'est dérangé. des anakimia. On s'est émotionné des y a des anachimia. Il y a émotion, il y Tout ceci Dans Romains 4 20, 21, on a dit, hein? bon, déjà, déjà, on dit, on a déjà, a dit, on a dit. Chapitre 4, verset 20 jusqu'à 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais Amen. il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne n'a doute, mais côté n'a en doute. Je ne sais pas si je suis en doute. Je ne sais pas si je suis en doute. Je ne sais pas si je non Baza doute. Je ne sais pas n'a doute. Je ne qui pas si je suis en promesse, Je ne sais pas si que promettre, A Y'a y a qui Donc, nous avons des fois la prière Donc, si tant de nous autres prier, que on mis, n'a mon ami a que n'a que à bonne santé. Okay. Nous mais ça a paix. Nous mais que nous en prospérer. Volontairement, que nous a Tant on a signé pas ensemble, n'a que les gens ont encore qui nous difficile, en formation. Nous sommes de formation. Alléluia. L'état de il y a des gens qui peine à des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses des Amen. Amen. Amen. <claps>